eh bien bonjour à tous alors aujourd'hui on est parti en fait euh, finir euh, la mille pas Vous voyez le maïs hein il mesure environ 15 cm de haut là c'est euh, une courge euh, rouge vif d'estampes que david m'avait amené quand il était venu me voir Vous voyez ça pousse bien euh Je l'ai mis environ à 80 cm du maïs, et là Jaco et Lily m'ont fait un petit cadeau des haricots pelvel. C'est des haricots à Je vais en mettre euh, deux graines là au pied de ce maïs, et j'ai d'autres maïs là-bas qui sont un peu plus euh, rapprochés. Euh, et après, je mettrai des trombolinos pour finir euh, ce carré. Bon, là il y a des fleurs et il y a aussi euh, des phénomènes on va essayer ça euh, normalement je vais en mettre aussi euh, de graines et la mille pain sera en place alors je vais faire euh, plusieurs procédés parce que là ce euh, sera assez élargi ici les maïs je les ai mis à 40 cm les uns des autres je vais mettre un haricot chacun. Et après, je vais essayer sur deux, là, ce bout de graines pour voir. Et là-bas, à côté des épinards, bêtes, et betteraves, il y a d'autres maïs. Je vais finir pour en faire quelques-uns, voir. Là-bas, je les ai semés comme je sème le maïs, environ à 17 cm. Euh, là vous voyez il y a des tournesols Des capucines Je vais essayer de voir sur les tournesols Ce que ça donne Il y a des pommes de terre aussi qui restent euh, Ça va faire je pense un joli Parce que là je vais mettre euh, Au bout Un trombolino euh, J'ai prévu d'en mettre un autre Ici Un autre entre l'autre euh, Courche potiron comme ça prend assez de place je vais pas trop serrer on verra bien ce que ça donne euh, sinon bah, je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe bon au niveau du fénugrec, quand j'ai quand même eu des problèmes on les voit encore les altises c'est le fénugré qui est pas assez développé par rapport aux choux quand je les ai plantés pourrait mieux Planté le fenugrec avant, il y, y a même des salles spontanées qui sont arrivées. Bon, ça n'a pas l'air d'avoir un effet. Euh, et j'ai eu les pucerons cendrés. J'ai fait bicarbonate dessous des savons noirs pour euh, les faire tomber. Ça a bien marché. Et là, c'est des choucabu Choukabu. Ah bah il y a une araignée. Comme quoi, c'est utile les araignées. Bon, ça fait peur, toujours peur, mais bon, ça ça mange quand même les insectes. Et au niveau chou de Bruxelles, purée, ils ont vraiment poussé depuis deux jours. Là, je les avais pas vus euh, et les pucerons. Ouais, ils arrivent en masse encore. Bon, j'espère que je vais pas avoir besoin de faire encore une deuxième application de bicarbonate et savon noir euh, avec le temps. Peut-être que les. Les coquilles elles vont arriver. Ensuite j'ai planté les aubergines euh, le 20, euh, 19 mai. Alors il y a les deux blanches, de barbantane que David m'a offert et là deux roi euh, comme j'avais l'an dernier. C'est des F1 qui ont pas besoin de taille. C'est une petite vue d'ensemble de ce que vous je montré les choux, choux fleurs, choux de Bruxelles. Là-bas, ça est tout réservé aux mille pas. Alors là, il y aura des tomates, des carottes. Là, j'ai semé, enfin, j'ai pas semé, j'ai planté des fleurs. Je mettrai d'autres euh, choux. Euh, j'ai des choux fleurs, les choux cale de Blandine, la perchine, que je vais mettre à côté. Je vais mettre aussi des, des fénugrec un peu plus développés, et là c'est pas moi qui l'ai semé. Il euh, y a des feuilles de chêne, et ce qui est assez extraordinaire, c'est les cornets d'Anjou. C'est pas du tout l'époque de lever, alors euh, sûrement avec le froid d'il y a deux semaines, ça a bien poussé. Et les haricots verts sont en train de naître un petit peu.